et un carreau représente un newton. Rappelons que pour calculer le travail de la force F, on commence par projeter l'extrémité C de la force sur la droite AB. Dans le cas A, le point C est déjà sur AB, et sa projection H est donc au même endroit. Les vecteurs AB et AH sont de sens contraire, donc le travail vaut moins AB fois AH égale moins 4 fois 4, soit moins 16 joules. Le travail est négatif car la force retire de l'énergie au système en ralentissant le mouvement. Dans le cas B, C est encore confondu avec son projeté H, mais cette fois AB et AH sont de même sens. Ainsi, le travail est AB fois AH égale 4 fois 2 égale 8 joules. Dans le cas C, on trace la perpendiculaire AAB qui passe par C pour obtenir le point H qui est alors dans la même position qu'au cas petit a. Le travail se calcule donc exactement de la même façon et vaut moins 16 joules. Dans le cas D, le projeté orthogonal de C est égal à A. On est dans le cas où le travail est nul. Dans le cas E, on construit le projeté orthogonal H. Les vecteurs AB et AH sont de même sens, donc le travail est AB fois AH égale 4 fois 3 égale 12 joules. Enfin, dans le cas F, le projeté H retombe au même endroit qu'au b, et le travail vaut encore 8 joules.